Il euh, ben, y en a qui connaissent, mais juste pour résumer, donc en fait, Le Curieux, c'est un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants, je dirais 8 à 11 ans. Donc en général, on est dans les écoles du troisième cycle du primaire au premier cycle du secondaire à peu près. Euh, puis on donne aussi des ateliers d'éducation aux médias dans les écoles. Euh, moi, je suis beaucoup pour être dans le primaire. On va aussi au secondaire, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui font déjà dans le secondaire. Donc, nous, on est beaucoup au primaire, qui a été délaissé pendant longtemps. Et puis, au contraire, moi, je pense que c'est à cet âge-là qu'il faut, qu faut commencer. Donc, je vais rapidement, très rapidement, euh, vous montrer un peu ce que c'est que le curieux. Euh, juste pour, ça, pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc, moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans. Puis, on est une équipe d'une dizaine de personnes, dont trois, bah, quatre journalistes avec moi. Et puis, on travaille aussi avec des enseignants qui nous aident à relire les contenus, vérifier que c'est adapté aux jeunes, qui créent des activités pédagogiques pour aider les enseignants à utiliser nos ressources dans, dans, leur, dans leur classe. Nous, nos, nos abonnés, puisqu'on fonctionne avec des abonnements, c'est principalement des écoles au Québec et dans le reste du, et dans le reste du, du, du Canada francophones et des réseaux anglophones aussi pour des, des profs en immersion, en fait... Donc, on, on est beaucoup dans les écoles, même si on a aussi des familles qui sont abonnées. Euh, notre expertise, évidemment, c'est vulgariser l'information pour qu'elle soit, euh, pour la rendre accessible aux jeunes, en fait. Donc, euh, le, le leur faire euh, comprendre les choses. Donc là, on, en fait, on, dans notre équipe, effectivement, excusez j'ai parlé des journalistes et des, et des, euh, des enseignants, mais j'ai oublié quand même une perle chez nous, c'est les graphistes. Puisqu'en fait, moi, quand j'ai créé Le Curieux, j'ai vraiment voulu, en fait, qu'on fasse un, un travail à mi-chemin entre le graphisme et, le, et les textes. Donc, en fait, on travaille vraiment de concert où les deux métiers apportent leurs compétences. Nous, donc, les journalistes, dans des textes vulgarisés, de l'information fiable, des textes courts enlevés, euh, voilà, qui expliquent bien les choses. Puis, en même temps, tout le visuel qui n'est pas que pour du ludique. Oui, évidemment, un, un texte avec du visuel, c'est plus sympa à lire. Mais ce n'est pas juste le but, c'est aussi de visualiser l'information pour la rendre plus accessible. Donc régulièrement, je dis à ma graphiste « si tu m'enlèves la moitié du texte pour mettre un visuel à la place, tu as le droit ». Donc elle aime ça, puis les jeunes aussi en général donc euh, c'est ça, les valeurs qui nous euh, qui nous motivent vraiment, qui dirigent vraiment notre travail euh, aux curieux c'est vraiment de rendre les enfants curieux de leur apprendre à s'ouvrir euh, aux, aux enjeux, à s'ouvrir au reste du monde euh, à, à, à se sentir euh, aussi euh, le, le fait d'avoir de, des, des repères dans ce monde là puis d'être inclus dans les enjeux de société on en parlait ce midi euh, avec les filles de mages c'est le fait de, de, de voir que les enjeux de société ils peuvent s'en emparer ben, ça, les, ça leur donne une, un sentiment d'empowerment d'engagement, de confiance, d'inclusion. Euh, donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc tous les sujets sont vraiment choisis pour aller chercher euh, l'enjeu le, le, de société qu'il y a derrière, euh, d'aller pousser à réfléchir, à réfléchir par eux-mêmes, à se poser des questions, à développer leur opinion, puis surtout à la construire sur des faits. Pas des opinions, pas des croyances, pas des fake news, évidemment, des fausses nouvelles, mais à pouvoir donc justifier, argumenter leur, euh, leur, euh, leur opinion. C'est pour ça que dans, dans les classes, bah, évidemment, c'est très utilisé, justement, pour les aider à, à développer tout ça. Euh, construire, évidemment, leur citoyenneté, leur jugement critique, euh, et puis euh, s'ouvrir à la différence aussi. Moi, je suis convaincue que plus on va... Euh, Exposer nos jeunes à la différence quand ils sont jeunes, plus jeunes, de savoir ben, que dans le monde, oui, il y a des gens qui pensent pas comme toi, qui vivent pas comme toi, puis c'est correct, puis c'est parfait, puis on peut vivre en bonne intelligence. Ben, J'ai la naïveté de croire qu'on aura un monde un peu meilleur, peut-être, à un moment donné. Oui, c'est naïf, mais bon. Euh, donc euh, nous comme je vous le disais rapidement c'est l'information fiable sélectionnée par des journalistes, euh, des textes courts qui sont punchés, euh, des illustrations, euh, les nouvelles donc évidemment ce qu'on disait ce midi avec MAJ euh, quand t'écris pour des enfants ben, tu prends rien pour acquis donc euh, chaque mot chaque concept chaque date historique tout doit être réexpliqué donc ça c'est un sacré enjeu mais bon évidemment c'est pas, passionnant c'est ça qui fait qu'on rend les choses accessibles donc euh, rapidement on a une, une revue de la semaine donc toutes les semaines en fait, on leur fait un résumé de l'actualité locale, internationale en fonction de, des sujets de, de la semaine. Donc ils reçoivent ça toutes les semaines, donc c'est à peu près 6-7 informations avec des longueurs différentes qui leur parlent. Donc il y a des sujets un peu plus approfondis. Puis comme je vous le disais, c'est autant international que ça peut être canadien s'il si y a une, une, une, une, une actualité qui vraiment vaut la peine. Ça peut être international. On est beaucoup dans tous les sujets de citoyenneté, comme je dis, enjeux sociaux, tout ce qui nous permet en fait de, de, de les faire réfléchir sur ce qui les entoure. Puis on termine toujours par un quiz qui est très apprécié des enseignants puis des élèves évidemment. Et dans le quiz, on a des questions d'inférence, puis on a aussi des questions d'opinion. On termine toujours par une question d'opinion pour dire « Ok, par exemple, là, cette semaine, c'était euh, Kenouest. Bah, par exemple, OK, est-ce que tu penses que des artistes engagés, bah, qui sont connus, est-ce qu'ils doivent avoir, est-ce qu'ils ont plus de responsabilités quand ils expriment leur opinion Oui, pourquoi, tu sais, à, à réfléchir Bon, c'est une idée parmi tant d'autres, quand c'était, euh, comment dire, l'attribution euh, des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, c'était évidemment, bah, est-ce que tu penses qu'on euh, devrait, effectivement, aller faire aussi des Jeux olympiques dans des, euh, dans, dans, dans des pays du Sud, ou est-ce que, euh, tu sais, il y a des problèmes d'environnement qui font qu'on ne devrait pas En tout cas, puis évidemment, à chaque fois on leur dit, nous on n'est pas là, moi c'est mon mot, mon, mon mot clé, on n'est pas là pour te dire quoi penser, on est là pour t'apprendre à penser par toi-même. Donc utilise les faits, c'est des faits justement, donc c'est des faits vérifiés par des journalistes, utilise ces faits-là, regarde les opinions des uns et des autres dans nos dossiers, tout le temps on donne, on en parlait ce midi, là tout le temps le point de vue des uns et des autres, tu sais mets ça dans ton cœur personnel, puis prends ton avis, puis développe-le, puis évidemment évolue avec ça. Euh, donc, la, la question de quiz, elle sert à ça. Puis, on a un dossier tous les mois qui, là, permet d'aller approfondir un sujet euh, d'actualité. Donc, par exemple, le, le, le mois dernier, c'était sur le travail des, euh, des jeunes, dans le, les, le travail des enfants dans le monde. Donc, évidemment, à chaque fois, on fait le parallèle avec ce qui se passe au Canada, les lois au Canada. Euh, donc, encore une fois, pour leur montrer la différence entre ce qu'ils vivent et ce qui peut être vécu ailleurs, euh, leur faire poser des questions bah, sur leur échelle de valeur, sur... Euh, la réalité du monde, euh, il y a toujours, euh, pareil, on fait toujours attention à, à, à l'anxiété quand on parle, nous c'est sur tous les sujets, hein, peut, environnement, enjeux sociaux, c'est vraiment très très large, là on fait un hein, sur le métaverse, donc c'est vraiment euh, de tout. Et quand à chaque fois, on termine toujours par quelque chose qui peut donc évidemment leur donner l'équilibre des, des opinions quand on sait que c'est un sujet qui cristallise des opinions, qui polarise des opinions. Puis quand c'est des sujets anxiogènes, c'est bah, toujours de leur redonner l'action entre les mains. Le gaspillage alimentaire, c'est une réalité. OK, mais à la fin, toi, tu peux faire quoi à ton niveau pour lutter contre le gaspillage alimentaire en leur donnant des trucs, par exemple et on a donc toujours des activités pédagogiques en lien avec des sujets. Puis nous, on considère, on pourra en parler à la fin euh, cet après-midi, mais on considère qu'il n'y a aucun sujet tabou. Ce n'est pas parce que c'est des enfants qu'on ne doit pas leur parler d'agression sexuelle, qu'on ne doit pas leur parler du contrôle des armes, qu'on ne doit pas leur parler de laïcité. C'est des choses qui vivent dans leur vie quotidienne. Bah, autant... À, à leur parler des choses frontalement avec des objets, avec des faits, pour remettre les choses dans leur contexte, puis après mener une discussion plutôt que de faire l'autruche. Non, non, non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. T'sais, ils en entendent parler. Donc, euh... En deux secondes, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo en France. Il y avait eu une directive ministérielle qui faisait que tous les élèves devaient avoir entendu parler de ça à l'école, donc leurs profs devaient leur en parler, même en maternelle. Puis maternelle, en France, c'est 3 ans. Là. Puis moi, je me suis dit, oh my God, les attentats de Charlie Hebdo à 3 ans, eh, mais je trouve ça incroyablement intelligent. Parce que du moment que tu le fais de façon adaptée, évidemment, ils ont vu les militaires dans la rue, ils ont, ils ont senti le stress des parents, ils ont si tu leur en parles pas, c'est anxiogène, c'est encore pire. Donc de leur en parler de façon adaptée et accessible, moi je trouve qu'au contraire c'est ça qui fait devenir des citoyens éclairés. Et puis moi c'est ce qui me c'est ce qui me passionne. Donc voilà des idées d'activités pédagogiques. Euh, après on est nous on fait plus bon on les archives et ça. Euh, on fait aussi donc des ateliers d'éducation à l'information. On en a plusieurs. Ce qu'on vise, c'est effectivement à leur faire reconnaître les fausses nouvelles, donc dès quatrième, cinquième, sixième année, troisième année, des fois, leur expliquer le métier de journaliste. On en fait un sur les coulisses de l'info. C'est super intéressant de leur montrer une, une nouvelle, donc une, une information qui est, qui est de qualité. Regarde tout le chemin qu'elle prend. Le travail de recherche des sources fiables, d'information, de vérifier l'information, le nombre de professionnels qui travaillent là-dedans, la réviseur correctrice, euh, le, la graphiste de, de voir Et, et c'est pour ça que quand euh, j'en parlais tout à l'heure, on, on fait un, un, un atelier sur les fausses nouvelles, puis quand on leur dit « mais pourquoi les, les, les fausses nouvelles circulent six fois plus vite que les vraies nouvelles d'après toi ?» Puis que tu as un jeune qui dit bah, « parce que les fausses nouvelles, c'est beaucoup plus rapide à construire, ne serait-ce que ça ?» Tu te dis, OK, ils ont compris que pour faire de l'actualité, de l'information fiable, bah oui, ça demande du temps. Et, et donc, évidemment, bah c'est plus difficile à construire, mais c'est pour ça que c'est de qualité. Euh, on en fait aussi, donc là nous on a décidé comme je vous disais d'aller dans le primaire, on en fait sur la liberté d'expression on en fait sur différents sujets de citoyenneté numérique aussi sur euh, maîtrise ton identité numérique euh, tout ça c'est, bah, tu sais, est-ce que la liberté d'expression sur les, sur les réseaux c'est quoi qu'est-ce que tu as le droit de dire, pas le droit de dire comment ça, donc les faire réfléchir à tous ces enjeux là, puis dans le primaire moi je trouve ça fondamental parce que c'est des sujets qui les allument, parce que c'est des éponges, parce que encore une fois le fait de leur dire mais tu fais partie de la solution les fausses nouvelles tu sais déjà comprend le risque qu'il y a ce pas juste tu te fais manipuler oui c'est important de pas se faire manipuler mais aussi il ya des il ya des impacts réels dans la vie des gens de, de, des fausses nouvelles ça peut être dangereux aussi mais tu fais partie de la solution tu peux faire ton morceau sais ton bout de chemin à toi puis ça c'est ça les engage beaucoup donc ça je trouve ça vraiment intéressant puisque je voulais vous montrer si tu peux montrer Donnée, s'il te plaît, Patrick, on a fait une opération pilote l'année dernière qui n'est pas une résidence comme dont tu parlais ce matin, Sidonie, mais quand même, j'étais allée faire, je pense, sept ateliers de deux heures au final. Puis on avait été en lien tout le temps avec l'enseignante dans, un, dans une école, donc en sixième année à Outremont. Et en fait, ils avaient, les jeunes avaient créé un magazine scolaire de bout en bout, donc on avait choisi l'audience. Est-ce que tu parles à tes parents et aux, aux élèves de l'école Est-ce que tu parles à des adultes, à des jeunes euh, En fonction de ça, ils avaient choisi leur sujet. Puis là, on les avait laissés libres de choisir le sujet qu'ils voulaient. Et donc c'était vraiment génial parce qu'il y en a qui sont allés interviewer un muraliste, il y en a euh, qui ont fait quelque chose sur le racisme systémique des gamines de sixième année qui sont allées interviewer euh, euh, bosch Manai sur le sur le racisme systémique. Je trouvais ça incroyable. En tout cas, il y, y a eu plein de sujets comme ça. Il y a eu sur les sur le, les jeux de soccer. Il y a eu en tout cas des sujets très divers. Mais c'est eux qui avaient choisi, c'était super motivés. Puis on leur avait laissé la possibilité d'écrire des articles, de faire de la vidéo, de faire de l'audio, tu sais, comme ils voulaient, avec les moyens du bord, évidemment. Donc, il y en a qui ont rajouté des vidéos, d'autres non. Il y en a qui ont fait des illustrations. Donc, ils ont vraiment fait tout, le, tu sais, la recherche d'informations, trouver les personnes interviewées. Ils sont partis, même le week-end, les parents les ont emmenés faire des interviews. Donc ça aussi, je trouvais ça super, l'implication des parents. Euh, et puis après ils ont fait leurs articles relus, en tout cas on a refait tout le travail, puis à la fin, on l'a, donc je ne sais pas si tu peux faire défiler, excuse-moi, parce que moi je pense que je ne pourrais pas, en fait notre graphiste a mis tout ça en page, juste pour valoriser de façon visuelle euh, ce qu'ils ont fait, mais tout ce que vous allez voir là, c'est vraiment les articles des jeunes, écrits par les jeunes, évidemment sous notre gouverne, mais je veux dire, nous on n'a pas retouché le fond, euh, et comme je vous le disais, vous... écoute, il y a même des sujets, il y, y en a qui en ont fait sur la, la mutilation, euh, sur la motivation. Euh, C'est vraiment. Euh, on, vous le verrez sur notre site si ça vous le voulez. Là, il est accessible à tout le monde. Euh ils sont allés faire des photos pour illustrer leurs articles. Il ah oui, il y avait un enfant qui venait de Hong Kong, qui a écrit des choses sur Hong Kong aussi, qui a interviewé un jeune de Hong Kong pour savoir c'était quoi sa vie. Donc ça, c'est un, un nouvel atelier qu'on a fait, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'ils ont appris la démarche journalistique, ils ont appris tu sais, à ouvrir leur, leur curiosité, ils ont appris à vérifier l'information, à aller tu sais, parler, à faire une entrevue avec quelqu'un. Tu sais, il y en a, je me souviens, des filles qui avaient fait un un article sur euh, la Croatie, mais tu sais, elles ont dû euh, téléphoner à une agence de voyage, puis le gars, il n'avait pas le temps, puis était, elles étaient super stressées. Finalement, le monsieur, il a répondu à leurs questions, elles étaient super fiers. Donc non, c'était vraiment une super belle expérience. Puis tu sais, qui permettait un peu, justement, de revoir ben, tout ce qui est... Il euh, y avait comme plein de disciplines, plein de compétences, en fait, qui étaient euh, cristallisées dans ce, dans ce projet-là. Et les parents, au début, à qui on avait demandé est-ce qu'on peut le diffuser euh, librement, Ils avaient, plein avaient dit non, parce qu'ils ne savaient pas trop. Puis, on a fait une présentation devant les parents, puis on leur a posé la même question à la fin. Ils ont tous dit oui, tellement ils étaient fiers, étaient contents de, de voir ce que leurs enfants avaient fait. Puis, ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables d'aller aussi loin euh, dans, dans les démarches. Donc, euh, donc, ça. donc, voilà le curieux, en gros, euh, à quoi ça ressemble. Merci de votre attention. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.